Merci, Ignace, et bonjour tout le monde, ceux qui nous écoutent au site vous et ailleurs. Je, je pense que l'essentiel, c'est l'objet de la présentation de cet ouvrage. Et quand j'ai entendu Madame Ikue, quand j'ai entendu le professeur Kito j'avais une grande joie. Pourquoi une grande joie? C'est parce que déjà, ils sont au cœur de la réflexion et qui fait partie de l'intérêt de cet ouvrage intitulé Résilience et transformation des conflits dans les États des Grands Lacs africains. Théorie, démarche et application. Les éléments qui concernent ma présentation, vous les avez. Je suis Bosco Mutukiwa Rukakiza. Je suis actuellement le directeur général de l'ISDR Bukavu. C'est l'Institut supérieur de développement rural agréé et reconnu par l'État. Et en même temps, je suis professeur à l'Université évangélique en Afrique, IEA. Donc, je crois que cet ouvrage va constituer, d'après moi, un objet de discussion entre les scientifiques et les praticiens. Comment je présente les idées? Mes idées ici, je les présente et sur quatre éléments. Alors, sur quatre éléments, notamment, vous avez l'importance du livre. Pourquoi j'ai écrit cet ouvrage? Et quels sont les éléments de motivation qui m'ont poussé? Vous allez les découvrir ensemble avec moi. Deuxième élément important, je vais vous présenter la structure de cet ouvrage. Qui dit strictif, Je vais présenter les grandes parties et en même temps, les contenus. J'appelle ça les contenus minimaux de cet ouvrage. J'espère que c'est une façon d'inviter les différents lecteurs de continuer à les lire, éventuellement de m'adresser des observations. En troisième lieu, après avoir fait une recherche et en même temps écrit les résultats de sa recherche, quelles sont les grandes leçons que j'ai pu retenir Il y a des leçons, il y en a plus, il y a encore nombreuses. Mais moi, ce que je vais faire ici, c'est de prendre l'essentiel. Donc, je vais essayer de résumer les idées, prendre les idées les plus importantes. Et finalement, je vais poser une série de questions que j'ai essayé de résumer en trois. Et là, je me pose ces questions pour moi, c'est en fait pour susciter les lecteurs et les autres qui viennent d'ailleurs d'écouter toute la présentation de Madame Ikui et du professeur Isaac pour m'adresser des observations et finalement continuer à creuser la réflexion sur la théorie des transformations des conflits, de creuser la réflexion sur la recherche-action appliquée au conflit. Éventuellement, ce grand débat autour d'un concept, et je dirais même une notion importante, sur la résilience. Alors ceci me permet de dire, d'après moi, quel, sont, quel est l'intérêt de cet ouvrage. J'ai pu comprendre que Madame Ippé avait déjà présenté, et d'ailleurs j'étais en train de me dire par rapport à ce qu'elle a dit, qu'elle a été au cœur. Et, et parmi l'importance, c'était écriture, c'est d'abord de susciter ce débat-là entre les praticiens et les scientifiques. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, nous relançons cette réflexion dans les milieux académiques et également pour les collègues et les autres qui sont sur le terrain. Donc moi, j'ai retenu trois importances. Et là, la première, c'est que le livre explique et de manière explicite et précise le rapport entre la théorie les démarches et les applications que j'appelle ici la résilience. C'est la première importance. Et la deuxième importance, qui est d'abord liée à, à la première, c'est que j'ai fait une analyse critique et j'ai pu comprendre que le professeur Kitokamoké a fait vraiment une critique de, de, sur mes, mes réflexions et même Madame Ikue a fait également. Donc moi-même, j'ai fait une analyse critique des pratiques des acteurs, ces, ces pratiques qui sont relatives à la théorie des transformations des conflits relative à la méthodologie comme moyen de production des connaissances. C'est que nous avons suffisamment documenté des, des pratiques de réconciliation, de consolidation de la paix. Ce sont, à mon avis, des, des éléments qui nous permettent de, de faire. Troisième élément, c'est que je démontre d'une manière ou d'une autre, on peut l'accepter ou pas, c'est qu'il y a des échecs, des capacités, des résiliences. Ce sont ces échecs-là, notre façon de rebondir est ce que les capacités qu'on a mises en place nous permettent, nous, d'apporter des solutions appropriées. J'ai entendu que le professeur Kittok, il a déjà introduit des types de résilience et pourtant, il y en a plusieurs. Il y a des résiliences positives et des résiliences négatives. Donc, on, Ce n'est pas le moment de faire de réflexion. Il est à Bukavu, au site qui vous avec moi. Nous allons continuer le débat en dehors de cette conférence. Donc, deuxième élément, c'est la structure c'est la structure de cet ouvrage. Et dans la structure de cet ouvrage, il y a trois parties essentielles. Donc, quelles sont ces parties essentielles? La première partie est consacrée à la théorie des transformations des conflits. Quels sont les éléments qui sont abordés dans la théorie des transformations des conflits? Une première chose, je suis en train de montrer que, et par rapport à, à cette première partie, c'est que, je démontre que la théorie de transformation des conflits a été développée dans les années 80 par un éminent professeur, et d'ailleurs, il est le grand à ce qui concerne notre domaine de transformation des conflits, jean Paul Lederach. Donc, sa théorie est peu connue dans le milieu francophone. Pourquoi Parce qu'il a écrit en anglais, cela ne suffit pas. On pouvait même traduire cet ouvrage en français pour nous permettre aussi de comprendre ce qui fait que la théorie est mal connue mais également il est mal appliqué, appliqué par les artisans des paix, les faiseurs de la paix, mais les, les gens qui pensent, qu'ils ont bien compris la théorie des, des transformations des conflits, mettent en place des applications qui sont inefficaces, donc inadaptées à la réalité, et qui n'entrent même pas dans la théorie des jeunes politiques. Raison pour laquelle j'ai essayé, comme dit Madame Ikué, j'ai essayé, à ce qui me concerne, d'élargir le champ de la réflexion et rendre cette théorie plus ou moins potable et acceptable, et tout le monde peut lire et comprendre. Et en fait, l'avant-dernière idée par rapport à ce qui est développé dans ce ouvrage, c'est en fait, je demande que, et là, j'étais en train de faire une critique importante, c'est par rapport à la réflexion du professeur Jean-Paul Leberac, et éventuellement à un autre grand, c'est Johan Dalton, qui, qui est dans le livre, qui montre que... Il y a une manière unique de, de faire la transformation des conflits ou la transcendance. J'ai dit qu'il n'y a pas une seule manière, qu'il y a plusieurs façons de transformer les conflits, les conflits intra- et intercommunautaires. Et je termine pour montrer qu'il y a plusieurs manières parce qu'il y a diversité des approches pour transformer les conflits en République démocratique du Congo et, et dans la région des Grands Lacs. Donc, la deuxième partie, elle est à mon avis aussi importante et c'est là également l'importance des de cet ouvrage, c'est que j'essaie de faire une réflexion sur ce que j'appelle la méthodologie. Et cette méthodologie est considérée comme elle est propre aux organisations gouvernementales, nationales et internationales. Les gens disent ici que c'est une affaire des, des organisations et non une affaire des, des scientifiques. Donc les scientifiques s'y intéressent. Et deuxième élément, ou troisième élément, à mon avis, c'est que les connaissances qui sont réunies. Aujourd'hui, par cette méthodologie qu'on appelle la recherche action participative appliquée aux conflits. Donc, ces connaissances sont peu appliquées. Sont peu appliquées pour faire quoi Pour adresser les conflits, notamment les conflits identitaires, les conflits qui sont liés à la gestion des terres, à l'accès aux ressources. Et ces, ces connaissances sont peu appliquées pour résoudre les questions de l'injustice sociale, pour résoudre les questions de l'inégalité sociale. Donc, toutes ces questions ici, qui sont d'ailleurs dans les entités administratives et territoriales, toutes ces questions relatives au conflit de pouvoir continue. Donc, lorsqu'on applique ces approches, ces approches ne permettent pas de résoudre le lien social. Après peu quatrième, et par rapport à cette idée-là, c'est que les capacités, donc cette théorie ne permet pas de faire de nouvelles découvertes, mais aussi d'intégrer un grand nombre dans les discussions les échanges, les dialogues au niveau de la communauté et avec les autres communautés. Ce qui fait, en fait, c'est que les étapes que les chercheurs utilisent ne sont pas les mêmes, c'est comme ça que j'ai constaté. Il y a un effort d'harmonisation. Je crois qu'on doit faire un effort, c'est le travail également, je l'ai fait, sur l'importance de ce travail, c'est de chercher d'harmoniser des faits de cette de démarche. C'est contestable, on peut contester. Moi, j'ai fait un travail. J'ai proposé une démarche qui peut ramener la réflexion et permettre... La, la troisième partie, je crois que c'est, peut-être c'est la, la raison, c'est la résilience. Ce concept de résilience, quand on entre dans la littérature, dans la documentation, on trouve que c'est un, un concept qui a été utilisé en physique. Finalement, en économie, en démographie, en sociologie, et rarement il est entré maintenant dans le domaine de médiation et de conflit. Donc, il est récent. C'est dans les années 2010-2014 que ce concept est entré, et surtout ici au site Kivu. Mais c'est pourquoi j'ai écrit que c'est une notion nouvellement appliquée au conflit. Et comme elle est nouvellement appliquée au conflit, cela peut expliquer qu'il y a une diversité de capacités de résilience. Il y en a plusieurs ici au site Kivu, parce que les conflits sont nombreux Et de toutes les sortes, on les trouve presque dans toutes les entités administratives et territoriales. Ça signifie également, vraiment, j'ai beaucoup construit la dernière partie, ce n'est pas suffisant, mais est ce que je voulais montrer, c'est que les applications, la manière dont on applique les règles, les capacités de résilience, cette manière est inadaptée, inadaptée et peu efficace. Pourquoi? Parce que justement, pour être facile, dans un français facile, ces capacités ne tiennent pas compte des enjeux des conflits, ne tiennent pas compte de l'épicentre des conflits. Il y a élément important, et c'est lequel là je voudrais revenir, ne, ne permettent pas de cerner le dilemme des conflits, comme je dit, qui ont une de C'est pourquoi expliquer que nos actions qui sont posées sont des actions de prévention, sont des, des, des actions de type urgentiste, de type humanitaire qui est Comment passer de, de l'humanitaire à ce qui est durable Ce qui fait que nos solutions, à mon avis, sont des solutions et je dirais mitigé. Donc, ici, j'ai dit, il y a un échec, nous devons réfléchir et revenir à, à, à la réflexion pour trouver des approches qui soient appropriées à des types de conflits qui déchirent aujourd'hui l'Est de la République de du Congo et éventuellement la, les états de la région des grands lacs. Et, et finalement, quand j'ai fait tout ceci, je crois que j'ai essayé à ce que mes... Après avoir mené des recherches comme consultant, après avoir rencontré des personnes, je me suis posé une question qu'est-ce que peut-on retenir Je crois, j'ai pu comprendre, je crois que madame Ikue et même Kito, elles ont et les autres qui vont intervenir, le livre est riche. Il y a beaucoup de leçons. J'ai essayé de condenser les leçons et j'ai dit on peut retenir trois grandes leçons, leçons essentielles. La première, c'est que les approches de transformation des conflits dans les États des Grands-Africains, sont inefficaces jusqu'à présent. Ça, c'est une première raison. J'insiste beaucoup sur l'inefficacité de ces approches-là. Deuxième élément, c'est que les endroits où on a appliqué, et là, je peux concéder au professeur qui bouke on fait le dialogue, on fait des plaidoyers, mais on remarque, là, on a fait ce dialogue, les médiations, c'est ça, à ces endroits-là, que les conflits ressurgissent. Pourquoi Parce qu'on n'a pas touché le cœur des conflits, on n'a pas touché les enjeux on n'a pas, pas été capable de discerner les dilemmes. Ce qui fait que nos capacités de résilience sont incapables de résoudre les, les liens sociaux et ne permettent pas de reconstruire de dialogue. Et nous avons la situation d'ailleurs, il a parlé de ce qui est qu en train de se passer dans les mois et les hauts plateaux qui Les gens venaient immédiatement, de Kinshasa, il y a deux semaines, c'est peut-être même deux, trois semaines. Mais quand je vois toute la foulée, Personne, s'il arrive en train de vivre. et là, ça, ça vient encore conforter ce que je de dire. Et troisième leçon qui est également importante, à mon avis, c'est qu'on a suffisamment documenté les, par la méthodologie. Nous avons suffisamment de connaissances, mais il est très difficile de marier les connaissances, les théories et les données. Ce qui fait que les capacités qui sont proposées ne répondent pas au conflit au types de conflits, aux, aux, aux enjeux. Et là, je suis en train de parler des limites qui conduisent à des résultats mitigés. Alors, comme chercheur, comme auteur, à mon avis, j'ai trouvé qu'il fallait provoquer les gens. Il fallait poser des questions. Que c'est le travail d'un chercheur. Je ne suis pas sûr que je posais toutes les questions les plus pertinentes, mais le plus important, c'est qu'on peut réfléchir dans le cadre de cette conférence cette vidéo, Réfléchir sur toutes les questions. La première, comment faire autrement et de manière efficace la transformation des conflits en République démocratique du Congo, en particulier, et dans les États des grands Lacs africains. Ça, c'est une première. C'est la première question. La deuxième question, comment résoudre les rapports sociaux qui ont été brisés par les conflits intra- et intercommunautaires en République démocratique du Congo et dans les États de la région des Grands Lacs africains. Et la troisième question, comment réconcilier maintenant Et là, j'ai fait aussi, aussi la résilience par rapport à ce que Mme Ikwe a dit. Elle a dit comment on peut maintenant marier la théorie, la méthodologie, si vous voulez, la démarche et les applications pour transformer les conflits qui, qui sont devenus, à mon avis, un problème à République du Congo et qui sont également un problème à ce qui concerne la région des Grands Lacs autant de questions qu'on peut se poser. Je pense que je suis ici pour écouter, et éventuellement, j'ai besoin de ces observations pour que je puisse les capitaliser et peut-être ouvrir et, et, et, et publier un deuxième ouvrage. Et d'ailleurs, je ne dirais pas que c'est le premier, vous savez, Ignace, nous avons publié beaucoup de livres aux éditions Éthique, je crois. Vous vous rappelez, l'avant-dernier, ce sont... Les, les identités territoriales et, et les conflits au site Kivu. Et c'est un document aussi important qui entre directement dans, dans ce cadre. Je vis que. Euh, voilà, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a avant celui-là, le numéro 34. Est-ce que vous pouvez montrer le numéro 34 Le numéro 34, s'il est à côté. Donc, pour moi, Ignace, je crois qu'il suis devenu le familier des éditions Globetix. Voilà, je suis à la disposition pour avoir des observations. Merci beaucoup, professeur Bosco. Euh, Merci pour beaucoup. Pour votre Merci. présentation de votre ouvrage.